Donc c'est Cathy oui. et Aurélia. Aurélia, donc vous êtes toutes les deux animatrices euh, au GEM de Carcassonne, oui. euh, c'est fou la force euh, émotionnelle qu'il y a dans cet endroit. Oui on le ressent et on le vit tous les jours, on en a fait notre profession dans l'accueil euh, des personnes qui, euh, avec qui on échange au quotidien et on donne et on reçoit aussi énormément. C'est recevoir l'état émotionnel des personnes qui est différent à chaque jour et selon qui est présent. C'est arriver à les accompagner pour que toutes ces émotions arrivent dans une dynamique collective positive. Et nous, c'est en tant que professionnels, avoir une transmission d'émotions positives ben, pour pouvoir la distribuer aux adhérents aussi. Alors là, vous me parlez comme une professionnelle. Mais vous n'êtes pas <rire> qu'une qu professionnelle ici, parce que moi je ne sais pas, mais il y a de l'amour dans tout ça. Y a de ah mais arsenal. complètement, on est euh, complètement. Je pense que c'est un... C'est pas un métier à nos C'est pas un métier à nos dingues. On est euh, dans les coulisses hein, pour accompagner des personnes hein, avec nos émotions aussi. Euh, ne n'est pas une carapace. On n'a pas une carapace. On a, a peut-être la capacité de prendre les émotions, de faire ressortir le plus beau, le meilleur, pour que ça amène et ça conduise chacune des personnes à l'estime de soi. Hein à, on est tous quelqu'un, on n'est pas qu'une maladie. Et c'est ça qui compte ici. C'est se dire qu'il y a une maladie qui a marqué la vie, mais personne n'est sa maladie. Mm. Tout le monde est quelqu'un. Mm. Et c'est d'essayer avec vous de, de, de retrouver ce quelqu'un. C'est un beau travail que vous faites, vous et avez... Mais c'est un joli travail. Quand même. Mm. Après, je... après, pour ah. les émotions, je dirais qu'il y a deux, deux temps. Il y a le temps où on est dans le partage avec les adhérents. Et il y a le temps aussi où on se retrouve toutes les deux. Parce qu'il y a besoin de partager ce que nous, on ressent en tant qu'animatrice par rapport à tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on a eu à gérer dans la journée et dans la semaine, pour pouvoir évacuer ça, pour pouvoir le partager ensemble et faire rupture aussi pour notre vie d'après le j'aime Pour autant, il peut y avoir des, des préoccupations, des questionnements qui vont nous suivre à la maison aussi, parce qu'on ben, travaille avec de l'humain et l'humain, ben, ça reste dans la tête même quand on n'est plus au travail. Quoi. Et je pense que pour euh, les adhérents du GEM aussi, il doit y avoir parfois des, des moments d'émotion, ou si vous avez besoin aussi de lâcher, euh, ouais. euh, oui. chacun, il euh, y a un puits d'émotion et chacun doit aussi... Euh... On prend soin de toutes ces émotions, voilà. Je dirais qu'on n'est pas un lieu de soin, la maladie conduit à être dans le soin. Les personnes ici voient beaucoup d'équipes médicales, ont des suivis, ont des traitements très lourds pour certains. Et bien nous on est dans le prendre soin. Voilà, on prend soin de toutes ces personnes et on prend soin de nous, avec vous, mm -hmm. hein, autour d'un projet collectif, autour d'un projet qui fédère un peu tout le monde et qui fait du bien à, à tous et à chacun, je pense, et le... ce ouais, Et par rapport à ça, c'est un lieu le où les gens peuvent être et exprimer ce qu'ils sont, peu importe l'émotion avec laquelle ils arrivent. Ils peuvent la vivre et l'exprimer. Et quand je parlais de gestion du collectif, en fonction de comment chacun est, on est là aussi pour apprendre ce qu'est le respect et l'émotion de l'autre. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui va être très très mal en arrivant, d'autres qui vont être plutôt euphorique. Et ça, il faut le travailler pour que, ça pue, pour que tout le monde puisse vivre ensemble. Ça vous a transformé, vous, ce métier Oui. Ils arrivent toujours à me le sourire, hein, <rire> c'est formidable. C'est certainement la suite logique d'un parcours, forcément, on n'arrive pas au j'aime pour rien, mais euh, c'est un métier qui n'a qui pas transformé, qui a accompagné qui on était certainement, quoi. et qui nous a permis de poursuivre professionnellement sur une scène de travail qui est extraordinaire. Vous êtes révélée à vous-même ben, Moi, le GEM m'a fait révéler beaucoup de choses puisque c'était pas le public euh, avec lequel je me destinais à la base en faisant mes études. Et le, fon... études Éducatrice spécialisée. et le fonctionnement du GEM, le travail en équipe et la relation avec les adhérents a fait que ben, j'ai souhaité travailler là après mon stage. Et le GEM me permet de continuer à façonner mon identité professionnelle, mais je me nourris du j'aime en, en tant que moi en tant que personne aussi sur le, le rapport aux autres sur la façon de se positionner sur la façon d'exprimer les choses sur voilà on est des professionnels mais on a un tempérament qui nous est propre aussi et le, le j'aime me fait avancer dans ce travail là sur moi aussi mais je fais pas une thérapie au j'aime hein. attention hein, c'est pas de ça dont il s'agit mais on travaille avec de l'humain donc ça nous façonne en tant que professionnels et en tant que personne aussi ça vous, ça vous construit aussi votre identité mon parcours est un peu différent puisque moi je suis euh, animatrice au départ et donc euh, derrière ce mot, toujours le désir de mettre en vie, voilà, de mettre d'animer euh, et au oh, j'aime avec euh, toutes les personnes que je rencontre ici, le projet d'animation qu'on fait vivre ensemble et qu'on porte. Est un bel aboutissement à ma carrière qui n'ira pas encore pendant des années très très loin parce que, comme vous l'avez pu le constater, j'ai pas 20 ans. Voilà. <rire> <rire> ça vous le mettez pas. <rire> Et on ne met nous tout. On ne bloque à 20 ans. Me à 20 ans. <rire> voilà, quand on, quand on fête les anniversaires ici oui. de tout le monde, le mien on s'est arrêté à 20 ans, mais voilà. c'est pas ouais. vrai. Tout le monde a ses petits soucis, ses défauts, C'est vrai. Ouais. Voilà, après, c'est très agréable de pouvoir euh, être euh, dans les coulisses, hein, je le répète, hein, parce que nous, on n'est pas là pour être devant de la scène. Hein, Ce n'est pas un travail qui consiste en ça. Mais c'est très agréable de pouvoir accompagner les personnes, de les réconforter. Et puis, euh, de voir euh, que chacun s'épanouit aussi, je crois. J'aime qu'il y a des bons résultats et qu'il y a des très belles réalisations. Et que les personnes ont euh, des compétences dont ils doutaient peut-être plus. Auquel il croyait plus et qu'il retrouve. c'est formidable parce que même toi et Aurélia, vous avez des soucis de famille et même en dehors. Mais quand vous venez ici, vous ne le montrez pas. C'est ça qui est bien, qui est formidable. Ça reste devant la porte. Ouais, ça reste devant la porte. C'est super. Merci, pour son retour. Ouais. Merci. Alors, merci, merci à vous. Merci beaucoup. Tout le monde a des problèmes, c'est normal. J'ai des, des larmes aux yeux. No. Aussi, mais mais c'est pas là. grave, <rire> là, ouais, vrai, là, je l'ai <rire> passé. Touché, quoi. Tu vois, c'est mignon pour tout le monde. Ouais. C'est mignon. C'est <rire> <'est> <rire> <'est> pas mignon. <rire>